Cette idée recherche de fuite, nous avons de l'humidité à l'intérieur de la maison. Voilà, ici et également tout ce mur qui a été endommagé et de l'eau qui sort juste à cet endroit. Voilà, nous avons fait les tests de pression et aucune baisse de pression n'a été détectée. Donc la caméra endoscopique n'a pas pu passer à cause de tous les raccords voilà, hop, et un raccord en dessous, encore hop, voilà. Donc, nous avons mis de l'eau chaude dans l'évacuation et nous avons pu savoir où partait la canalisation. Donc, elle part de l'évier, elle passe ici et l'auréole, juste là, sa fuite est juste ici détecter cette idée.